Nous allons maintenant aborder les troubles neurodéveloppementaux et dans ce cadre, je vais vous présenter dans un premier temps un module introductif et les modules qui vont suivre reprendront ces différents troubles neurodéveloppementaux. D'une manière générale et depuis récemment, les neurosciences permettent de nous apporter beaucoup d'informations maintenant sur le mode de fonctionnement du cerveau et ça va être relativement utile aussi ces informations euh, pour améliorer euh, l'apprentissage des élèves. Hein, donc euh, il est vrai que de plus en plus euh, les informations apportées par les neurosciences vont être au service de la pédagogie. Vous pouvez voir sur euh, ces, ces images différentes façons d'observer le fonctionnement du cerveau. Hein. Donc, premièrement, vous avez une radio à l'éclat des éléments qui vont être figés. Nous avons aussi maintenant des outils, des IRM, qui permettent d'avoir des images aussi figées du cerveau. Mais ce qui va être intéressant pour les chercheurs aussi, c'est ce qu'on appelle les IRM fonctionnels, où là, on peut voir les zones du cerveau qui vont être sollicitées lors de différentes activités. Par exemple, on peut faire lire une personne et voir pendant ce temps dans son cerveau quelles sont les zones qui vont être concernées. Voilà, donc ces différents éléments vont permettre aussi aux enseignants de modifier certaines pratiques concernant l'apprentissage vis-à-vis de leurs élèves. Alors, je vous le disais, le cerveau c'est un organe d'apprentissage, il faut savoir qu'à la naissance, le cerveau contient environ 100 milliards de neurones, euh, les neurones vont constituer la matière grise du cerveau et l'axe de ces neurones, euh, la matière blanche. Quand les neurones se, se connectent, se rencontrent, on appelle ça une synapse. Euh, C'est une connexion, donc, et il faut savoir qu'à la naissance, 10% de ces connexions sont effectives, ce qui fait que le cerveau évolue au fil des apprentissages. À, à une époque, on évoquait le fait que euh, un enfant euh, ne, ne devait tout apprendre avant 6 ans. Maintenant, on a bien conscience que le cerveau est en perpétuelle évolution. Alors, je disais donc que le cerveau, c'est un organe en développement, puisqu'il évolue. Et du coup, en grandissant, eh bien, les connexions seront peut-être moins présentes, il y aura peut-être moins de connexions, mais elles seront de plus en plus efficaces. C'est-à-dire qu'on va devenir des spécialistes. Si je prends un exemple, on en reparlera quand on parlera de la dysphasie, mais à la naissance, par exemple, un enfant est capable de reconnaître tous les phonèmes de toutes les langues du monde. Et puis, en entendant parler ses parents, hein, sa langue maternelle, il va se spécialiser, son cerveau va se spécialiser, et du coup, il ne reconnaîtra que les phonèmes de sa langue maternelle, hein, les connexions vont se défaire, concernant les autres phonèmes. Donc, on, on aura moins de connexions, mais elles seront beaucoup plus efficaces. Hein. On va gagner en efficacité, donc on va passer des petits chemins, finalement, aux autoroutes. Euh, cet apprentissage, cette évolution, on parle de plasticité cérébrale, puisque donc le cerveau est en perpétuelle euh, construction, développement, réorganisation. Sachant qu'il y a des périodes qui sont aussi, euh, notamment durant l'enfance, l'adolescence, où il va y avoir encore beaucoup plus, j'allais dire, d'activités, de remaniement, de réorganisation. Alors, vous voyez dans, dans le coin de la diapositive une fenêtre, c'est pour nous signaler que, effectivement, le cerveau euh, évolue, et je vous le disais, il y a des moments, hein, des périodes, où peut-être le cerveau va être plus sensible à un apprentissage qu'un autre. Par exemple, euh, tout à l'heure je parlais de la spécialisation au niveau de la langue maternelle. Du coup, c'est vrai que si on apprend une seconde langue très rapidement, le cerveau de l'enfant va être beaucoup plus disponible pour ce type d'apprentissage. Alors, en tant qu'AVSH, ça va être important aussi de prendre en compte le fait qu'à certains moments, l'enfant est, j'allais dire, prêt pour tel ou tel type d'apprentissage et donc il faut être relativement vigilant et observer l'enfant pour savoir ben, si c'est le bon moment pour lui apporter ce type d'apprentissage. Le cerveau, il, il évolue hein, et il se développe de manière euh, physiologique, physiologique, pardon biologique, euh, jusqu'à l'âge de 25 ans. Hein. On peut parler de maturation du cerveau uniquement, après 25 ans et il faut savoir que le cerveau il se développe de l'arrière vers l'avant et on verra que la zone euh, frontale, préfrontale, hein, qui est donc à l'avant du cerveau qui se développe en dernier, va correspondre à notamment la question de, du raisonnement euh, de l'organisation aussi des émotions hein. ce qui veut dire aussi que quand vous accompagnez des adolescents eh bien, alors, on ne va pas dire à un adolescent que son cerveau n'est pas arrivé à maturité, mais en tout cas, il va falloir le prendre en compte aussi dans la façon de se, se comporter avec lui, puisque à certains moments, certaines régulations, notamment je pense au niveau des émotions, ne pourront pas être effectuées, parce que le cerveau de ce jeune n'est pas encore totalement arrivé à maturité. Alors, le cerveau, ce qui est important aussi, c'est d'en prendre soin. Alors, prendre soin de son cerveau, c'est déjà euh, lui apporter suffisamment de, de repos. Hein. Le sommeil est vraiment euh, fondamental pour le cerveau, notamment en lien avec la mémoire, hein, où il va, euh, pendant la nuit, on va avoir des actions euh, concernant la, la mémoire. Donc, euh, du coup, c'est important d'avoir un temps de sommeil suffisant. En sachant aussi que pour information, hein, pour les personnes qui accompagnent des adolescents, le, le rythme physiologique de l'adolescent n'est pas le même que celui de l'adulte et que généralement un adolescent va avoir tendance à se coucher tard, mais aussi à se lever tard, ce qui correspond à, à son vrai rythme et ce, ce rythme n'est pas forcément non plus compatible avec le rythme, le rythme scolaire. Autre chose aussi concernant, euh, pour prendre soin de, de son cerveau, c'est l'exposition aux écrans. Alors, euh, je dirais que c'est assez récent pour le moment, cette exposition intensive aux écrans. Euh, des, certaines études montrent quand même que l'impact sur le, le cerveau de, de ces écrans. Et notamment, euh, il faut prendre en compte aussi avec la question euh, précédemment du sommeil. C'est-à-dire que les écrans vont dégager aussi une lumière bleue qui va impacter la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de réguler notre sommeil, et peut du, de ce fait impacter. De la même manière, je vous invite aussi à euh, consulter les écrits euh, de Serge Tisseron concernant les écrans. Hein, il a évoqué la règle du 3, 6, 9, 12, et notamment euh, qui conseille aux enfants de ne pas être confronté aux écrans euh, avant l'âge de, de 3 ans. Autre chose bien évidemment pour prendre soin de son cerveau, vous en doutez, hein, c'est la question de la consommation de produits alcoolisés ou toxiques qui vont avoir un impact aussi euh, sur le développement du cerveau et je vous rappelle que le cerveau des adolescents n'est pas encore arrivé à maturité et que certains produits toxiques peuvent effectivement impacter ce, ce développement cérébral de manière importante. Autre chose aussi à prendre en compte, hein, s'il est évidemment très bénéfique de faire du sport et notamment concernant l'oxygénation par rapport au cerveau, euh, certaines études aussi ont pu montrer que euh, des sports qui entraînaient des, des chocs au niveau du, du, du crâne, hein, euh, pouvaient avoir un impact sur le développement du cerveau. Alors euh, aux États-Unis, par exemple, des études sur le football américain a montré que certains jeunes qui étaient confrontés très tôt à ces chocs violents au niveau de la tête euh, pouvaient avoir par la suite des problématiques concernant la concentration, la mémorisation aussi. Quand on parle de neurodéveloppement, euh, on parle en fait de tous ces mécanismes qui, qui structurent cette mise en place des réseaux cérébraux. Alors ça va être tout ce qui concerne par exemple tout ce qui est impliqué dans la motricité, dans la vision, l'audition, le langage, euh, les interactions sociales aussi. Donc ces, ces mécanismes, ces réseaux euh, qui se mettent en place dans le cerveau et qui nous permettent toutes ces, toutes ces actions vont euh, se mettre en place dès le plus jeune âge et même pour certains euh, avant la naissance. Donc c'est ce qu'on appelle le neurodéveloppement. Alors quand on parle de trouble du neurodéveloppement, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, un défaut de développement d'une ou plusieurs fonctions cognitives qui seraient attendues dans le développement Ordinaire de l'enfant. Alors, quand je parle de fonctions cognitives, hein, c'est les fonctions qui permettent de traiter les différentes informations au niveau du cerveau. Ces compétences ou fonctions cognitives, elles nous permettent finalement toutes les actions, hein, communiquer, percevoir notre environnement, se concentrer, acquérir des connaissances, se souvenir euh, et puis raisonner. Alors, pour ça, il y a différentes fonctions que je vais vous lister. Et euh, par la suite, dans les différents modules, euh, ben, on, on verra quel est l'impact finalement quand une de ces fonctions euh, ne remplit pas son rôle. Alors, par exemple, la, la première fonction, la première compétence cognitive, c'est ce qu'on appelle l'egnosie. Alors, l'egnosie c'est la capacité... On va avoir pour percevoir un objet grâce à nos différents sens et surtout à les reconnaître. Si je vous donne un exemple, euh, vous faites, euh, vous allez voir par exemple euh, euh, votre téléphone qui est devant vous, vous regardez le téléphone, vos yeux perçoivent le téléphone et votre cerveau reconnaît que c'est un téléphone. De la même manière si vous mettez la main sur ce téléphone sans le regarder, là c'est vos doigts qui vont le téléphone et votre cerveau reconnaît le téléphone sans, sans le voir. Alors on pourrait imaginer aussi que ça peut être auditif, c'est à dire vous entendez le son et vous reconnaissez aussi que c'est votre téléphone. Donc voyez gnosis, c'est nos, nos sens qui vont traiter l'information hein, au niveau cérébral, c'est à dire j'entends, je vois, mais je reconnais, je sais ce que c'est, je peux le nommer. Une deuxième compétence cognitive, c'est ce qu'on appelle les praxies. Donc on en reparlera quand on évoquera bien évidemment la dyspraxie. Euh, les praxies, c'est la capacité à exécuter des séquences de mouvements de façon volontaire. Alors, on dit de façon volontaire parce que c'est à différencier des réflexes. Hein. Si vous mettez votre main sur une plaque qui est chaude, vous allez immédiatement la retirer. Là, c'est un réflexe. Par contre, si vous décidez d'attraper votre gobelet de café, là, c'est un geste. Vous avez une intention, c'est volontaire. Et là, on va parler des praxies. Autre compétence cognitive qui va être très liée avec celle des praxis, c'est euh, la fonction visio-spatiale, c'est-à-dire être en capacité de percevoir les objets dans l'espace, aussi bien au niveau de leur orientation, de la distance et même du mouvement. Hein. Quand vous, vous lancez une balle, vous devez la rattraper, euh, vous êtes en capacité de percevoir... Euh, la destination de la balle, quelle orientation elle a, euh, par rapport à votre corps, si elle est loin ou près, etc. Donc on verra que cette fonction visuo-spatiale, elle est très souvent associée à la dyspraxie, et on parle de dyspraxie visuo-spatiale. Autre fonction cognitive, c'est ce qui va concerner tout ce qui est langage et communication. Hein. Donc, donc le langage, euh, c'est la capacité à produire des, des messages. Ce qui, ce qui est important de, de retenir dans le, le langage, c'est qu'il faut le différencier de la parole. La parole, c'est la sonorisation. Hein. On peut ne pas parler, mais on peut avoir un langage intérieur. Hein. Donc le langage, c'est au niveau cérébral. Une autre, une autre compétence cognitive qui va être très importante à l'école, c'est la question de l'attention. Hein. Donc là aussi, on aura un, un module sur ces, cette attention quand les élèves vont avoir un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. L'attention, la première qui se développe chez le tout petit, c'est la notion d'alerte, hein. quelque chose qui change, quelque chose qui bouge va attirer, va alerter euh, l'attention. Ensuite, l'attention, ce sera la capacité de sélectionner la bonne information pour pouvoir la traiter. Euh, une autre compétence cognitive que nous pourrons évoquer, c'est la mémoire. Euh, effectivement, mémoriser, c'est enregistrer une information la stocker et puis surtout la récupérer, quand on a besoin d'aller chercher des informations, être en capacité de récupérer euh, cette information. Une autre fonction que nous évoquerons et qui est fondamentale euh, au niveau de, des apprentissages scolaires et de l'école, euh, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, c'est la capacité qu'on va avoir à s'adapter à toute nouvelle situation. Hein, tout ce qui va ne pas être routinier, tout ce qui va être changement, donc ça va nécessiter de s'organiser, de planifier, on le verra, et d'inhiber. Et à l'école, ces fonctions exécutives sont vraiment euh, relativement importantes. Enfin, dernière euh, compétence cognitive, euh, c'est la question de la cognition sociale. C'est-à-dire comment on est en capacité, comment notre cerveau va percevoir, interpréter et traiter euh, les différentes situations sociales pour pouvoir s'adapter et apporter des réponses les plus ajustées possibles. Donc vous voyez que toute cette liste de compétences cognitives, euh, bah, elle, se, elle est présente chez tous les enfants, normalement avec un développement qui va être, j'allais dire sensiblement le même, et puis vous allez avoir des enfants qui vont avoir qui vont connaître des dysfonctionnements dans le développement de ces fonctions qui va forcément, de fait, impacter aussi à la fois, leur, pour certains, leur vie quotidienne, leur vie sociale et relationnelle, mais aussi euh, impacter leurs apprentissages scolaires. Alors, dans, dans cette formation, nous allons développer tous ces, tous ces modules. Euh, nous allons, dans un premier temps, vous parler des troubles du développement intellectuel, donc c'est ce qu'on appelle la déficience intellectuelle. On va vous parler des troubles du spectre de l'autisme, des troubles du langage, donc ce sera tout ce qui va concerner les dysphasies. On vous parlera aussi du trouble des coordinations, donc là c'est quand on abordera les dyspraxies. On parlera aussi des troubles des fonctions exécutives et attentionnelles, quand on abordera le TDAH et enfin les troubles spécifiques des apprentissages qui vont euh, concerner la dyslexie, la dyscalculie par exemple. Il est important de diagnostiquer très tôt ces troubles du neurodéveloppement puisqu'ils vont impacter le développement général de l'enfant. Du coup, euh, désormais, les médecins sont relativement sensibilisés pour... Euh, permettre un diagnostic de plus en plus précoce. Donc dès qu'il y a un doute, une suspicion, hein, qui n'aboutira pas forcément à un diagnostic, euh, les parents, les familles peuvent être orientés vers ce qu'on appelle une plateforme de coordination qui va leur permettre de mettre en place des prises en charge très précoces. Donc ce, ce repérage, ce diagnostic, il se fait entre 0 et 6 ans, avec l'idée que euh, certaines prises en charge, euh, certains diagnostics actuellement, pouvaient aussi avoir un, un coût pour les familles. Je pense notamment, euh, un diagnostic par exemple, par, un suivi pardon, par une psychomotricienne, euh, peut avoir un coût qui n'est pas pris en charge, par, les, par la sécurité sociale si ce n'est pas fait dans le cadre d'un CMP, centre médico-psychologique. Du coup, euh, certaines familles hein, hésitaient à mettre en place très tôt des, des prises en charge qui pouvaient permettre parfois aux enfants de, de progresser beaucoup plus rapidement. Et donc, ce, ce repérage précoce permet de donner aux familles aussi un forfait financier qui va leur permettre justement pendant un an de mettre en place ces prises en charge. Donc l'intérêt c'est vraiment de dire on accompagne le plus tôt possible pour, pour s'assurer qu'on est peut-être sur un retard, un décalage et pas systématiquement un trouble, mais même si c'est un trouble, tout ce qu'on aura mis en place précocement sera forcément un plus pour le développement futur de l'enfant.